Ben, écoutez, je me suis, euh, j'ai donc commencé à travailler en 35 1935 euh, en usine. Et puis il y a eu 1936, grande journée de 1936, et c'est là que je suis entré dans le mouvement ouvrier, c'est-à-dire j'ai participé aux grèves de 1936, puis je travaillais en usine, j'avais 16 ans, je travaillais en usine, et là j'ai participé euh, aux grandes grèves de 1936. 1937-38, je, 37, je me suis engagé dans la jeunesse communiste, qui était à peu près ce qui, ce qui, ce qui permettait quand on se battait déjà euh, pour les revendications, etc. Et, et j'ai eu des jeunes copains qui m'ont dit mais pourquoi tu viens pas avec nous à la jeunesse communiste Alors j'étais à la jeunesse communiste. Bon, euh, en 36, bon, participer aux activités syndicales, on participait aux manifestations à tout ce qui a eu lieu, et puis. Euh, euh, c'est là que j'avais adhéré à la jeunesse communiste. Comme conséquence sur les activités, ça a modifié beaucoup de choses, parce qu'on était obligé de prendre des, des, des dispositions pour euh, se cacher, on est une semi-clandestinité, euh, y compris que... Euh, L'interdiction du Parti communiste, de la jeunesse communiste, etc., avait fait grand bruit, tout le monde le savait. Et, et mon oui. père, qui était un, un anarchisant un peu, quoi, <rire> pas, pas, pas comme ça, mais enfin, c'était plutôt sa tendance, euh, m'a dit Mais euh, tu vas arrêter, parce qu'il il va t'en coûter, hein, parce que tu as vu, ils ont interdit, ils ont ceci, ils ont cela. -ce une... Alors moi, je lui ai répondu Bah écoute, ça c'est. C'est mon problème, hein. j'avais 17 ans, euh, c'est mon problème. Est-ce qu'il faut qu'on arrête parce que, euh, hein, dis-toi, euh, tu as reconnu les périodes de 1936 37 euh, euh, comme chaudronnier les sur à bord des navires, etc., dans la métallurgie. Et puis, tu et puis, n'as bah, même pas de carte syndicale. Euh... <rire> C'était un était peu... Trop, alors... c était c était oh, non, mais je n'étais pas engagé politiquement parce que, se demandait le moindre effort, alors il passait beaucoup d'efforts au travail. Ben, on, passait, on passait dans la clandestinité, on était obligé de faire très... On ne pouvait pas appeler ça la clandestinité, mmh. mais on était quand même connu par la police, etc. Et euh, euh, on prenait quelques dispositions, euh, y compris pour sortir la nuit, tout en faisant attention parce qu'il y avait des rafles la nuit, etc. Mmh. C'était extrêmement difficile, mmh. mais on n'a pas cédé. Mmh. On n'a pas cédé, on a pris un certain nombre de mesures, euh, euh, on évitait de distribuer des tracts, par exemple, dans la, dans la journée, on essayait de le faire la nuit, euh, pas trop la nuit, mais le soir, parce que ça prenait un certain nombre de... il fallait prendre beaucoup de précautions, quoi. Donc, euh, euh, dans ces conditions, euh, je suis devenu un, un militant actif euh, euh, au travail et dans ma vie de tous les jours.